trouvez donc dans cette vidéo toutes les informations qui concernent la législation pour 2023 des pigments. Alors il faut savoir que euh, des prédispositions ont été mises en place en 2022 pour vous informer que dès 2023, dès le 4 janvier 2023, certaines substances considérées comme toxiques et cancérigènes vont être bannies de la liste des normes européennes pour l'utilisation des pigments dans la dermo et la micropigmentation. Alors, de quelles substances s'agit-il Alors, il est interdit de retrouver dans la composition de vos pigments deux substances pour la dermopigmentation. Donc, euh, premièrement, le bleu que vous voyez inscrit juste ici 15.3 et deuxièmement, le Green Set. Alors, ces deux substances sont officiellement retirées et euh, interdites à l'utilisation pour le tatouage, la dermo et la micropigmentation. Alors, j'aimerais donc vous rassurer, puisqu'en ce qui concerne nos nouveaux pigments Color Dose, ils répondent parfaitement à ces nouvelles normes européennes. Nous avons mis en place pour vous sur le site la possibilité de télécharger la fiche technique, reprenant la composition complète de nos pigments. Et deuxièmement, la possibilité voilà, d'avoir une certification officielle comme quoi vous pouvez utiliser ces pigments depuis le 4 janvier 2023 et comme quoi ils répondent entièrement à la législation de la loi Riche mise en application depuis le 4 janvier. Grâce à nos nouveaux pigments Color Dose et leur composition unique, vous pouvez donc travailler en toute légalité et obtenir des résultats grâce à leur composition unique, exceptionnelle.